Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un nouveau dog news concernant la série The Last of Us par HBO puisque cela semble s'activer et selon les dernières informations, la série vient tout juste d'entrer en période de pré-production depuis le 15 mars dernier et la production, donc à savoir le tournage, devrait débuter à partir du 5 juillet prochain. Selon un document officiel de la guilde canadienne des réalisateurs qui regroupe pas moins de 5500 membres du secteur cinématographique, la production de la série The Last of Us par HBO devrait attaquer le 5 juillet 2021 dans la ville canadienne de Calgary. On remarque que la production devrait donc être longue puisqu'elle devrait durer 11 mois pour s'achever le 8 juin 2022. On suppose ainsi que les équipes vont reprendre le système de saison que l'on peut voir dans The Last of Us et ainsi on aurait de vrais panoramas en hiver, en automne, au printemps, en été et ce ne sera pas des images de synthèse ou de simples effets. On constate donc que la pré-production aurait débuté le 15 mars et qu'elle devrait s'achever le 2 juillet prochain. Donc dans ce genre de projet, il faut savoir qu'il y a trois stades différents, à savoir le développement qui est la mise en place du projet, l'écriture du script, la recherche du casting, la pré-production qui se révèle être la préparation au tournage et enfin la production qui concerne tout ce qui est le tournage et le montage. La série The Last of Us en serait donc à, sa, à son deuxième stade de production et la diffusion ne serait pas impossible pour la fin d'année 2022 ou au cours de l'année 2023. Alors pour le moment la prudence reste bien entendu de mise puisque nous n'avons toujours pas de confirmation officielle de la part de Naughty Dog ou de HBO mais il nous tarde d'avoir de plus en plus d'informations mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est en bonne voie et que cela s'active pour rappel Pedro Pascal, l'acteur qui incarne The Mandalorian dans la série éponyme de Disney+, jouera le rôle de Joël. Et Bella Ramsey, qu'on a pu voir dans Game of Thrones, incarnera Ellie. Si vous voulez toutes les informations autour de la série, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo pour accéder à notre fiche spéciale sur notre site avec toutes les infos sur le casting, sur le scénario, sur le synopsis, sur les personnes qui entourent ce projet. On rappelle quand même que c'est produit par PlayStation production et par Naughty Dog, avec Neil Druckmann et Evan Wells, les présidents de Naughty Dog, à la tête. Que c'est coproduit par Caroline Strauss, qui est à la tête de Game of Thrones, mais également par Craig Mazin, le réalisateur de la série Tchernobyl. Donc c'est du beau monde et ça promet de belles choses dans les mois à venir. Et comptez sur Naughty Dog Mac pour vous communiquer la moindre information sur le projet. Voilà pour cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur notre compte Instagram, sur notre site, sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour ne rien rater de l'information et de l'actualité autour des jeux et du studio Naughty Dog. Salut à tous